Bonjour euh, Terence Senghor. Bonjour madame. Voilà, Terence Senghor, vous êtes membre de la coalition Beno Bokuya, car membre euh, du Conseil économique, social et environnemental. Récemment, huit membres du Conseil économique, social et environnemental avaient boycotté la réunion du bureau. Pourquoi cet acte envers Idrissa Sec Voilà, merci beaucoup euh, madame. Euh, C'est un grand plaisir de vous, de vous avoir en ligne pour éventuellement échanger avec vous. Vous, vous savez, c'est pas euh, un acte, quand même, euh, qui de, de, de, de défiance, mais c'est euh, un acte républicain. C'est-à-dire, de tout temps, euh, l'institution, les institutions du Sénégal sont des institutions fortes, animées par des, des personnalités telles qu'ils ont été choisies par son Excellence le Président Macky Sall pour dérouler son programme. Euh, et tout le monde l'a constaté et que ce pro programme de. De, de, de, de, de Ben Bokoyakar, qui était le PSE, qui est référentiel et, et, et suivi de tout le monde. Quand tout le monde et ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça donnait des fruits. Donc, Donc euh, aujourd'hui, il était question de demander à Isac de d'éviter, de prendre en charge réellement euh, les, la problématique de cette institution. En quoi faisant C'est-à-dire en, en, en, en, en venant travailler sérieusement pour, n'est-ce pas, des euh, euh, les, les avis motivés euh, que demande le Président, son excellence, le Président Mokisar, par rapport à, à, au volet social, économique et, et environnemental. Alors le, le problème, c'est que de tout temps, euh, après la, la COVID, euh, le les, les, les travail se faisait par... Euh, euh, comment dirais-je, par vidéoconférence, on, a, on, on peut le comprendre. Mais après, quand même, euh, cette, euh, passage, ce passage vraiment euh, non souhaité, alors euh, les choses se sont, sont normalisées. D'accord. On, oui. on lui demande, oui, depuis, depuis les choses se sont normalisées. Oui. Maintenant, à travers l'ouverture de notre science, dernière séance, euh, on, on lui a demandé sa présence, il est venu. Il a ouvert le, le, le, le, la, la session et il est parti. Ouais. Depuis lors, il, il, il, il, il ne dirige pas les travaux. Donc, oui. euh, on le voit une fois, une une, une fois. C'est tout juste pour l'ouverture et pour la, la clôture de la session. Oui. C'est pourquoi les gens lui ont demandé à Réunion de Bureau de se présenter et d'échanger, parce que de, de, de travailler, d'échanger avec parce qu'ils ils avaient besoin de lui pour quand même échanger de, vie, de bois par rapport à certaines problématiques de l'institution. Et c'est la raison pour laquelle, euh, voilà, je pense qu'un acte, acte a été posé pour quand même l'amener à comprendre que c'est une institution qu'il faut prendre en, en, en compte, qu'il faut prendre au sérieux. Le divorce est, est prononcé entre Idriss Sek et le président Macky Sall. Votre avis par rapport à, à ça Quand il demandait de venir travailler, euh, il n'a pas dit, euh, il n'y avait pas d'autre chose, il est venu travailler pour le Sénégal. Oui. Euh, mais tout le monde connaît qui est de Il n'y a pas aussi demandé de, de le soutenir en 2024. Euh, tout le monde euh, il a dit simplement de venir travailler pour l'intérêt du, du Sénégal. Donc euh, je pense que le divorce est consommé, certes, mais nous nous, nous attendions à cela parce que le président lui-même, il l'a dit, hein, il le connaît, et ils ont travaillé ensemble, il sait qui il est qui est Il a travaillé avec le président, le président Ward, leur, leur, leur maître, ils connaissent, ils, ils connaissent tout ce qui est même les Sénégalais. Les Sénégalais aussi euh, vraiment connaissent qui est Asset. Donc loup bon, ça ne peut pas nous échapper. On connaît qui est Diassète, donc. Ça nous ébranle pas. Le, le, le Bénoboque Yacar le savait et que nous devions continuer. Ça nous ça nous fait mal, certes, parce qu'on avait le président Marshall, le Bénoboque a besoin de tout le monde, de tous les, les fils du Sénégal pour mener à bien sa, sa, sa, sa, son développement. Donc euh, ça nous fait mal, mais euh, je pense que nous, nous, nous, ça n'a aucun impact. Négatif par rapport à la bonne marche des de, de, de de de de institutions et, et, quand même, du développement de l'émergence de ce pays-là. Donc, euh, le départ du RISSEC ne va pas affaiblir euh, ou poser des handicaps à la coalition Beno Bokéakar sur le Sénégal Nullement, nullement, nullement, de nullement, nullement, des... nul nul ne va jamais poser de problème parce que tout le monde le sait et tout le monde le connaît et que c'est un Sénégalais comme tous les autres. Hein. Il y a des Sénégalais qui sont là qui vont continuer le travail. Hein, C'est même quand tu, qu il n'était pas là avant. Il n'était pas là avant, il est venu, on a travaillé, il est parti, donc on le savait. Non, euh, mais je parle, la, avec je, le parle, oui, je parle de la Je parle de la coalition Benobokoyakar. Le départ de Rémy ne va pas affaiblir la coalition Benno Bocoum surtout pour l'élection de 2024. Non non non non non non non non non non nul mal. Je déduis que ça n'a aucun acte. Ça c'est pas c'est normal. C'est un citoyen qui qui qui qui, qui, qui, qui demande le suffrage des, des Sénégalais et il n'est pas contre de rester. C'est normal de partir qu'il parte. Ça n'a aucun impact avec, nous, avec la bonne marche de Beno Bocayakar. De Beno Bocayakar, ben Boc c'est d'autres partis qui sont là. Hein. Il y en a beaucoup. C'est un parti parmi tant de partis qui sont là, qui accompagnent le président Sall depuis, depuis 2012 jusqu'à présent. Hein, donc, je pense que bon, le souhait, c'est qu'il reste comme les Sénégalais pour vraiment euh, développer ce pays-là, parce que c'est le pays de tous les Sénégalais. Le président, il est là. Il tend la main à tout le monde. Pour quand même euh, développer ce pays. Certains parlent de deal entre le président Sall et le président Isri Sek. Non, mais je pense que les gens qui parlent de deal, là, il faut qu'ils s'approchent du président Makizal, qu'ils connaissent qui est le président Makizal. Moi qui ai travaillé avec le président Makizal, il est président, je le connais, je lui dis il ne connaît pas ce deal-là, il ne fait jamais ça. Je lui dis, quand j'étais avec le président Makizal, une fois au siège, avant 2010-2011, quand nous travaillions pour euh, euh, les, les, les élections de 2012, une fois j'ai parlé de, de, de n'importe comment, euh, maladroitement, à l'endroit du président Marquisal. Mais après, les, après la réunion, le président Marquisal m'a appelé dans son bureau et m'a dit de ne plus le faire. Parce que le président Watt est un doyen, est un, est, un, est, un, est, est un vieux, donc il faut savoir vraiment comment le, le ménager. C'est vrai que je, il, est, il, est, il veut devenir président, mais ce n'est pas dans, c'est dans, dans, dans, dans la, avec la manière-là. Il faut quand même le ménager et le, le respecter. Sincèrement, c'est pour vous dire que genre de personne il est. Le président Makisal, c'est quelqu'un que vous n'entendrez jamais dans ces, ces magouilles-là. Jamais. Parce que c'est une question d'éducation. C'est une question d'éducation. Vous connaissez que le président Maxime ne répond Avec tout ce que les gens racontent dans, à travers les réseaux sociaux, à travers tout ce qu'on lui jette comme pâture, il ne répond jamais. Euh, si se il se ne fie... répond jamais parce qu'il oui. n'est pas éduqué de la sorte. Voilà. Actuellement, si l'on se oui, fiche... Il va jamais être dans des là de ce qu'on fait. Non, non, le président Maxime est très propre. D'accord. C'est un homme propre, très propre, limpide. Ouais, C'est un croyant, dit... un fervent croyant. Mmh. Je dis actuellement, si l'on se fie à certaines informations, le président prépare un remaniement avec le départ l'éventuel départ des ministres du Parti Réumi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce sujet Est-ce qu'il est qu va faire un remaniement Oui. Mais ça c'est c'est de ses prérogatives. Parce que nous sommes dans un pays de droit quand même, ma, ma chère. Mmh. Je pense que le président Marisal et investi des... depuis 2019 pour jusqu'en 2024. Il est le président du Sénégal, le président de, de, de, de, de, de tous les Sénégalais. C'est lui qui est qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui il est dans ses prérogatives de, de faire un renouvellement ou de, de, de changer, et les, les, les, les, les... de nommer et de dégommer. C'est le peuple qui lui a donné ces prérogatives-là. Et c'est la loi qui lui a conféré, qui lui a donné ça. Donc euh, c'est à lui de voir euh, ce, ce dont il a besoin pour la bonne marche de ce pays, tout juste. Mmh. L'appel au dialogue euh, du président Sall lancé à l'opposition et à la société civile, est-ce que ce n'est pas trop tard, à quelques mois de l'élection présidentielle, de faire un appel au dialogue non, mais, yo, mais au Sénégal, d'abord, la tradition sénégalaise, c'est le dialogue. De tout le temps, le président, de tout temps, il n'a pas d'occasion, euh, à travers les fêtes là, pour dire euh, aux gens, de venir, échanger avec lui, pour quand même, euh, parce que nous, il n'est pas le seul Sénégalais. C'est vrai que c'est lui le président, mais il a besoin des, des idées des autres, et il a toujours exprimé, il a toujours tendu l'armée aux gens, il nous a dit de venir et de travailler. Il y a combien de fois les gens se sont rencontrés, pour échanger? pour travailler sur les élections, si vous sur travailler sur d'autres choses, sur l'économie, hein, donc il a toujours tendu la main, il sait pas, il sait pas aujourd'hui qu'il a fait, parce que nous sommes à zéro part des élections, non, non, non, non. il en a l'habitude de le faire, il a toujours tendu la main à tous les Sénégalais, parce que le Sénégal ne l'appartient pas à lui. Et le président qui ne veut toujours pas se prononcer se renoncer sur sa troisième candidature pour l'élection présidentielle. Vous savez, vous oui. savez. Oui. Moi, je ça j'ai toujours dit que le président a raison. On l'a nommé 2019 pour qu'il travaille. Hein, il y a le PSE qui est référentiel, qui est là pour, pour les gens, que les gens travaillent. Donc le moment venu. Ce n'est pas à lui-même de le dire parce qu'il il peut proposer, il peut dire, je suis prêt pour, euh, pour euh, par exemple, me présenter. Si il y a des, des, des, des, des, des, des, des lois qui sont là. Il y a le conseil constitutionnel qui, sera, qui est là, qui va valider les, les, les, les candidatures. Donc, je pense que euh, ce n'est pas, pas la fin du monde. quoi Il faut attendre le moment voulu hein, et pour que les candidats se présentent. Hein, il y a quand même des, des, des normes de, de, de, de candidature et tout, de dépôt de candidature. Hein? Hein? Il y a des dates qui, qui ont été validées par la loi. Donc il faut vraiment attendre que le moment venu, voir euh, ce que le pays là, nous ne sommes pas dans la jungle. Hein? Hein? Nous, un pays, nous sommes dans un pays normé, un pays où, où, où les institutions marchent. Hein? Comme dans tous les autres pays. Donc, il faudrait pas quand même acculer les gens par rapport à un problème de de de, de dépôt de candidature, de telles choses. Non, c'est pas ça. Aujourd'hui, c'est pas le moment. Aujourd'hui, le moment c'est le travail. Il faut travailler. On lui a accompli un pays depuis 2019. Il est en train de travailler. Donc voilà. Maintenant, ce qui se raconte là, tout ça, c'est moi. Je ne suis pas constitutionnaliste, mais je sais que euh, il y a eu un référendum. Hein, dans ce référendum, il est question de voter désormais il faut faire euh, cinq ans un mandat de cinq ans renouvelable une fois donc ça au moins je l'ai vu je l'ai entendu donc euh, et je pense que euh, nous sommes le président il n'a fait que bon d'après mon entendement mais le reste c'est le conseil constitutionnel qui va qui va qui, qui le qui le sait qui qui qui pour le qui, qui va le départager tout le monde voilà parce que ce qu'il a dit et ce qui est, et ce qui est écrit c'est différent hein ce qu'ils parlent, ce que l'on dit en parole et ce qui est écrit, c'est différent. Donc, on attend, on attend, on attend que les sages nous disent exactement si le président doit se, a le droit de se présenter ou s'il si n'en a pas, s'il si n'en a pas de toute façon. Ça dépendra des Sénégalais, des Sénégalais. Les Merci. Sénégalais savent que le, le Sénégal a besoin de, de stabilité. A besoin de paix, a besoin de développement et vous savez que le président, depuis qu'il a amené le Sénégal, est en train de, de se développe. tous les pays, tous les signaux sont là pour de, de, de dire que vraiment le Sénégal est en train d'avancer. Hein, 8, 8 et poussière, de pourcent, Donc je pense que de croissance, tout le monde le sait. Donc euh, je pense qu'il est bon sincèrement de réfléchir, de réfléchir et de vraiment d'accompagner le président Macky euh, dans cette voie d'émergence pour vraiment l'intérêt de ce pays-là. Dernière voilà. question, Terence. Êtes-vous d'accord pour euh, l'amnésie de, de Karim Aïsavad et de Khalifa Ababa Kersal, pour qu'ils puissent participer à l'élection présidentielle de 2024 Vous savez, moi, je, je n'entre pas dans ces, ces cas de figure-là. Moi, moi, je sais je suis Sénégalais et que tous les Sénégalais sont, euh, peuvent se présenter à condition... Il n'y a pas de problème avec la justice. Ça, je le sais. Maintenant, il y a de ces prérogatives du chef de l'État. Quant à l'amnistie, parce qu'il y a des fois des détenus qu'on libère. Hein. Il y a des gens que le président... Ça, c'est des, des prérogatives du président. Maintenant, c'est à lui maintenant de juger. Parce que ce que les, les gens se disent au dehors et ce qui se passe réellement... Hein, euh, c'est pas la même chose donc euh, on laisse au président les prérogatives de voir les prérogatives de voir l'opportunité de tout cela hein? Hein? parce que ce sont des Sénégalais comme tous les autres Sénégalais maintenant s'il y a des dispositions qui lui, euh, qui, qui permettent à ce qu'ils qu soient euh, vraiment admis ils le, ils le seront hein? comme tous les autres Sénégalais mais à défaut parce que aussi nous sommes pas comme j'ai l'habitude de le dire nous sommes pas dans la jungle hein? Hein? rien ne se fait gratuitement comme ça c'est parce que il y a quand même des normes, des, des, des lois qui qui sont là, des dispositions qui permettent aux gens de d'amnistier de, ou de ne pas amnistier. Voilà. Moi, je pense que je laisse, comme je ne suis pas chef de l'État, je, je laisse au oui. président euh avec ses conseillers et, et par rapport à la loi de faire ce qu'il doit faire, voilà. Merci beaucoup, Terence Senghor, merci pour voilà, tout. Voilà, je vous en prie, merci beaucoup, madame. Et je rappelle que vous êtes membre de la coalition Beno Bokuyakar, membre du Conseil économique, social et environnemental, c'est ça Voilà, c'est ça, oui, merci beaucoup, et c'est l'occasion de vous remercier par rapport à cette interview, pour éclairer la lanterne des gens, parce que le président Idrissa tout le monde le connaît. Euh, je pense que, voilà, c'est ça, na... Euh, euh, rien d'impact euh, par rapport à la bonne marche hein, de, de ce pays là voilà Donc, euh, on, on remercie tout le monde voilà et le président a à à, tout le, à tous les sénégalais pour la bonne marche de ce pays voilà, voilà. merci de ce pays voilà, voilà. merci de ce pays, voilà. Voilà.